quand sera publiée la prochaine vidéo et c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et reste jusqu'à la fin car tu auras un bonus réservé uniquement pour cette vidéo. Alors, pour revenir à notre question, comment savoir si on doit conjuguer avec être ou avec avoir D'après toi, la grande majorité des verbes en français se conjuguent avec être ou avec avoir. Et oui, la grande majorité se conjugue avec avoir. Il n'y a que deux catégories de verbes qui se conjuguent avec être. La première catégorie, elle, est les verbes avec se. Par exemple, se lever, se maquiller, se raser, mais aussi s apostrophe, comme dans s'habiller, s'envoler, s'imaginer. Voyons ce que ça donne au passé composé si on décrivait une journée. Ce matin, je me suis levée, tu t'es rasée, elle s'est maquillée, il s'est habillé, nous nous sommes restaurés, vous vous êtes réunis, ils se sont mis d'accord, elles se sont réjouies. Donc, petite remarque, si l'infinitif est avec ce... Ensuite, tu peux apprendre « me »,« te »,« se »,« nous »,« vous »,« se » pour les autres personnes. Donc, si un verbe a son infinitif avec « se », alors il se conjuguera avec « être » à tous les temps composés, c'est-à-dire à tous les temps qui ont un verbe en deux parties. La deuxième catégorie de verbes qui se conjuguent avec « être » sont des verbes de mouvement j'aime appeler les verbes de la montagne car cela ne concerne pas tous les verbes de mouvement. Les verbes de la montagne sont au nombre de 14. Retiens bien ce nombre car il te permettra de les retenir. Pour les mémoriser plus facilement, tu peux commencer par ceux qui s'opposent, à savoir entrer, opposé de sortir, monter, opposé de descendre, Arriver opposé de partir, venir opposé de aller, naître opposé de mourir. Il en reste quatre qui sont rester, tomber, passer et retourner. Si tu te dis que naître, mourir et rester ne sont pas des verbes de mouvement, alors tu peux considérer naître comme le premier mouvement de la vie, Mourir comme le dernier mouvement et rester comme le mouvement zéro, le mouvement nul. Un bon moyen de retenir ces 14 verbes est de te raconter une histoire en la visualisant. Par exemple Céline est née en 1985. Elle est venue de Paris et est arrivée à Courchevel à 7h. Elle est montée sur la montagne elle est entrée dans un restaurant pour prendre son petit déjeuner. Elle est restée 30 minutes. Pendant ce temps, la cabine est passée et est retournée à son point de départ. Elle est sortie du restaurant à 8 heures. Elle est descendue de la montagne mais est tombée en chemin. Elle a skié toute la journée et est partie à 17 h Elle est allée à Grenoble. Elle est morte à Tahiti en 2092. Tous les verbes dérivés construits sur ces 14 verbes de mouvement se conjuguent aussi avec être. Par exemple, « rentrer » qui est construit sur « entrer » donnera « je suis rentré ».« Devenir » fera « tu es devenu ».« Repartir »« nous sommes repartis ». Pour récapituler, seuls les verbes avec « se » à l'infinitif et les 14 verbes de la montagne et leurs dérivés se conjuguent avec « être ». Tous les autres se conjuguent avec « avoir ». Passons maintenant à la pratique. Je t'ai promis un bonus spécifique. Juste sous la vidéo, dans la description, tu peux voir un lien Internet. Il te suffit de cliquer dessus